les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai remarqué que beaucoup ont des, des difficultés à s'acquérir de la crypto-monnaie, que ce soit des perfect money, des pairs des bitcoins, étant en Afrique, étant au Cameroun. Vraiment, pourquoi vous cherchez loin? Je suis là. Donc dans cette vidéo, je vous invite juste, pour ceux qui ne savaient pas, alors, oui, je vends des bitcoins, je vends des payages, je vends des perfect money, Bref, je vends de la crypto en général, même les paypal à chaque vente, je fais. Donc, euh, lorsque vous en avez besoin, surtout, n'hésitez pas à me contacter. Je vais laisser mes coordonnées en description de la vidéo et en commentaire. Vous pouvez me contacter, que vous soyez au Cameroun ou ailleurs. Vraiment, si vous êtes au Cameroun, les transactions se font. En, selon vous, hein. soit par mobile money, MTN money, orange money, espace union ou euh, face to face, tout ce qui vous arrange. Si vous n'êtes pas dans ma ville, voilà, vous pouvez faire euh, ce qui vous arrange comme transaction sécurisée, même les virements bancaires, ça ne dérange pas. Maintenant, si vous êtes hors du pays, comme les clients que j'en ai hors du pays, vous pouvez faire des espaces union, espaces union moins cher, à défaut vous faites euh, des monnaies grammes, ou orange monnaie, ou des virements, ou vous pouvez payer aussi par Paypal, donc tout dépend, mais voilà, dans cette vidéo je vous, je vous invite, voilà, je vous invite à me contacter si vous avez besoin de monnaie, si vous avez besoin d'acheter des dollars, des euros en achat, comme en vente, c'est-à-dire si vous voulez des espèces, vous êtes en Afrique vous voulez des espèces Uh, et vous avez de la crypto-monnaie, alors venez je vais vous les racheter contre du cash et vice-versa si vous voulez de la crypto-monnaie, vous avez du cash et vous le... je vais vous vendre de la crypto-monnaie. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous désirez et vraiment le service, il est instantané. Voilà, vous n'allez pas attendre une semaine, deux semaines avec les tickets qui vont s'ouvrir dans un mois, non, non, non. Vous êtes traité l'instant donc c'est vraiment rapide donc euh, voilà j'espère que vous serez nombreux j'ai déjà beaucoup de clients je vous invite encore et encore si vous voulez devenir euh, vous voyez en fait c'est ça le truc c'est que j'ouvre toujours des possibilités à certaines personnes de se faire du business indirectement donc si vous ne voulez pas de la crypto et que vous avez vous avez quelqu'un qui, a de la, qui veut acheter de la crypto, qui veut faire du business, redirigez la personne vers moi, n'hésitez pas à me faire un mail, vous me dire voilà, c'est vous, et voilà. Je vous dirai, vous aurez toujours des petits bonus, des petits euh, pourcentages sur les transactions, sur les clients que vous amenez. Vous voyez, un peu, c'est un peu comme l'affiliation, on dit bonus de parrainage, mais sauf que là, il n'y a pas de parrainage, mais si vous amenez un client qui m'achète euh, des cryptos, bien qui vient faire de l'échange, vous aurez toujours des bonus, donc ça peut toujours faire un moyen pour vous de vous faire de l'argent sans rien investir, vraiment sans vous casser la tête les ménages. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou matinée ou soirée, bref, le temps qu'il sera dans votre pays. Et on se retrouve à très bientôt pour une future vidéo.